Salut à vous qui me suivez assez pour être euh, hypé par euh, l'annonce que je suis sur le point de faire, et puis bah salut à vous aussi que ça n'intéresse pas mais du coup allez regarder autre chose Dans cette vidéo, je vais vous faire l'annonce que j'attends de vous faire depuis pas loin d'un an, la sortie de mon nouveau bouquin sur le Titanic, et puis à la fin aussi, je vous parlerai plus rapidement d'autres petites choses, euh, de podcasts, de potentielles impressions de miniatures, et puis euh, rapidement aussi du bilan financier euh, de notre situation vis-à-vis -vis des dons, donc euh, restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse. En effet, si je vous tourne cette vidéo aujourd'hui en étant complètement défoncé, parce que j'ai dormi qu'une heure à cause d'une méga crise d'allergie, je suis désolé, elle est torchée, n'importe comment cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu ce matin mon nouveau bouquin, le Titanic de l'histoire au mythe, et je suis super content, euh, vraiment, euh, le résultat est magnifique, c'est toujours par le même euh, éditeur que le précédent, sauf que là, c'est vraiment euh, un bouquin qui, d'une certaine manière, vient du, du cœur, euh, l'autre c'était ma thèse, donc bon, c'était euh, déjà plus euh, un travail qui avait été un peu enfanté quand même dans la douleur, alors que là, celui-là, c'est vraiment euh, moi de A à Z, et c'est un bouquin qui vous doit beaucoup, parce que, euh, il y a deux ans, j'ai commencé à vraiment parler euh, du Titanic sur ma chaîne, de mon intérêt pour ce navire, et vous avez été très réceptifs euh, J'ai eu l'occasion aussi d'en parler euh, pour le podcast Parole d'Histoire avec André Loez, et ça a été aussi un grand moment pour moi, parce que c'était vraiment euh, une occasion de voir euh, mon sujet pris au sérieux, ce sujet pris au sérieux, donc ça faisait vraiment plaisir euh, Merci André, si tu regardes et puis euh, ensuite, il bah, y a eu la, la grosse vidéo que j'ai faite euh, sur ce que le Titanic m'a appris sur l'histoire, et là, c'est vrai que vos retours ont été tellement énormes que dans la foulée, j'ai commencé à réfléchir à l'idée d'écrire une grosse synthèse sur l'histoire du Titanic, en m'appuyant sur les travaux anglophones qui sont peu transmis en français à l'heure actuelle, et puis euh, en revenant aussi au maximum aux sources pour déconstruire tout un tas de, de mythes qui se sont un petit peu encroutés au fil du temps... Et euh, bah quand mon éditeur euh, m'a demandé si euh, j'avais d'autres projets après la thèse euh, de livres, euh, bah j'ai sauté sur l'occasion, et en fait, euh, je suis d'autant plus content que vraiment, sur ce bouquin, j'ai eu carte blanche, euh, l'éditeur m'a laissé écrire la quantité que je voulais, j'ai serré les fesses très fort au moment d'envoyer le manuscrit, parce qu'il faisait 100 pages de plus que le précédent, et je me disais, ils vont me demander de couper plein de trucs... Ben non, ils ont trouvé ça génial euh, Pour les images, on est très vite tombé d'accord qu'on en voulait plein, des belles, des en couleur. J'ai réussi à négocier avec les copains de Titanic Honor and Glory, par exemple, pour avoir des images de leur superbe reconstitution du navire... Enfin, euh, je suis très très content de tout ça aussi, donc vraiment, en plus, euh, la maquettiste, euh, c'est une indépendante et marathon qui a fait un super travail, euh, a vraiment réussi à respecter aussi les emplacements d'images que j'avais demandé à peu près, parce que, en général, trop souvent, moi je suis frustré quand je lis des beaux livres comme ça, parce que très vite les images sont un peu déconnectées du texte pour des soucis de mise en page, et là, je sais pas comment elle a fait, euh, mais elle a réussi à s'assurer que chacune des images soit bien à l'endroit où il fallait qu'elle soit par rapport au texte. Euh, c'est vraiment très très cool. Donc euh, je suis super content. Donc c'est un livre qui parle évidemment de l'histoire du Titanic, mais qui parle aussi de la façon dont on a écrit cette histoire, puisque sur les 20 chapitres que compte le livre, en fait, le Titanic il coule à la fin du chapitre 10. Euh, parce qu'après, je vous raconte aussi cette histoire de comment on a raconté, euh, ben, le naufrage dans la presse, euh, j'en avais parlé un petit peu dans une vidéo avec Benjamin euh, sur... On avait parlé d'une sorte de première bêfimisation de l'actualité, ben, c'est un peu ça euh, J'ai consacré deux chapitres aux deux grosses commissions d'enquête sur le naufrage qui sont aussi assez passionnantes, et souvent un peu traitées euh, par-dessus la jambe, on les traite très rapidement, moi j'ai vraiment voulu aller au fond des choses, et puis même le dernier chapitre s'attarde euh, sur le Titanic aujourd'hui, avec euh, tous les hawks qu'on peut trouver, euh, mais aussi toute la nouvelle vague de recherche à laquelle je veux vraiment rendre hommage, parce que je leur dois énormément, à tous ces chercheurs, amateurs ou professionnels d'ailleurs, qui font un gros gros gros travail de détail qui aujourd'hui nous aident à mieux connaître le sujet que, que jamais Donc voilà, euh, c'est un livre que je suis très très content d'avoir sorti, donc je vous rappelle le titre, Le Titanic de l'histoire mythe. C'est chez euh, Geste Édition, euh, dans la collection des presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine. Alors, si vous l'achetez en librairie, comme tous les livres sur l'histoire de la marine d'ailleurs, vous le trouverez pas à la section Histoire, vous le trouverez à la section sport et loisirs, parce que ben, souvent c'est avec les bouquins de voile, de trucs comme ça, donc euh, faut le savoir. Euh, mon bouquin précédent aussi, c'est là que je l'ai pu le trouver euh, en librairie, c'était assez curieux Donc bon, euh, mais n'hésitez pas encore une fois à le commander, soit chez votre libraire, soit directement d'ailleurs chez le, chez l'éditeur, qui visiblement les envoie très rapidement, donc c'est plutôt cool Et en tout cas, bah, je suis très très très très très, très content d'avoir pu mener à bien ce, ce projet euh, d'avoir pu vous parler plein de fois du Titanic, et de jamais vous emmerder Et pour ça, je remercie énormément Ben et Kali, avec qui on a fait euh, 8 heures de live, euh, et... Même après 8 heures, ça les emmerdait toujours pas d'en entendre parler, donc c est, c est, ça me fascine, ils sont, ils sont géniaux ces gens euh, Donc voilà Alors la deuxième annonce que je veux faire euh, plus rapidement, c'est que vous êtes nombreux depuis très longtemps à me demander quand est-ce que les vidéos seront disponibles au format podcast, et ça fait un bail que Manon y travaille, et donc là, elle a fini d'en convertir la plupart, parce qu'elle essaie d'enlever un certain nombre de, de déchets, de sons gênants, de trucs comme ça, euh, pour rendre ça écoutable, et donc euh, elle me dit que normalement, d'ici les vacances, une fois qu'elle l'aura vu avec euh, l'association pour ce qui est de payer l'hébergement, normalement, vous aurez les podcasts disponibles d'ici les vacances d'été, donc euh, voilà, je vous promets rien pour l'instant, c'est elle qui gère, c'est sa faute si ça n'arrive pas à temps, mais euh, c'est très bien parti Autre petit truc par rapport à Manon, vous avez pu admirer, et moi aussi beaucoup, ses superbes vignettes euh, Surtout sur les dernières vidéos, là où elle s'est déchaînée, euh, je lui donne de plus en plus des suggestions de plus en plus connes et tordues, et je suis toujours de plus en plus surpris de voir qu'elle arrive à les faire donc forcément, je lui demande des trucs débiles, du genre euh, une course de chevaux entre les candidats à la présidentielle, elle le fait, je lui demande un truc encore plus débile, comme euh, Napoléon qui brandit une balle de baseball derrière euh, Louis XVIII, elle le fait, et euh, là, la dernière fois, elle m'a vraiment foutu par terre quand elle a fait euh, à ma demande, du coup, euh, le même des deux Spider-Man, mais avec Guillemin et moi, ça c'était quand même vachement génial Et ces vignettes vous plaisent souvent, maintenant, à chaque fois, on a plusieurs commentaires qui les trouvent géniales, donc euh, comme ça nous a été suggéré, elle va réfléchir, mais là il faut que vous nous disiez si ça vous intéresse, à trouver un moyen de les vendre à ceux qui seraient intéressés, donc on va pas faire des NFT, hein, euh, ce serait euh, pour les avoir euh, sur papier, chez vous, euh, encadrés, ou n'importe, si ça vous plaît, euh, donc euh, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous intéresse, et ça, ça serait euh, purement du coup Manon qui s'en chargerait pour se faire un peu plus d'argent, parce que c'est bien qu'elle vive aussi de son, de son art, euh, qu'elle a fort bon Et par ailleurs, si son travail vous intéresse, vous pouvez retrouver dans la description de chaque vidéo son site, parce qu'elle fait des super portraits, des choses comme ça, et n'hésitez pas à lui passer commande, parce que ben, tout cet argent qu'elle peut se faire en plus de ce qu'elle fait avec VVS, ça peut l'aider à peut-être potentiellement atteindre une relative sécurité financière, ce qui serait pas mal pour elle, donc euh, allez-y et donc, puisqu'on parle de sous, bah pour finir, euh, parlons de l'association, puisque ça fait un an maintenant que je vous ai annoncé qu'on lançait euh, la DUC, donc, pour euh, financer les vidéos. Donc je vous avais expliqué déjà dans une vidéo comment tout, tout fonctionnait, donc euh, je vous renvoie à ça si vous voulez comprendre, si vous êtes arrivé entre temps, mais donc euh, bon, pour dire les choses simplement, vous avez été très très très généreux, surtout au début, euh, le premier mois je crois qu'on a récolté 6 ou 7000 euros, et puis ensuite bon, ça s'est stabilisé, maintenant on est entre je crois 1500 et 2000 euros par mois, ça, ça dépend des mois, donc euh, ça nous a permis d'accumuler une bonne, euh, bonne cagnotte, donc dès le départ on a pu acheter un nouvel ordinateur à Manon pour le montage, ce qui lui permet de travailler dans des meilleures conditions, euh, ça lui permet aussi de payer les logiciels, moi, ouais, ça me permet de payer l'hébergement du site pour pas que vous ayez de pub, ça me permet de payer la newsletter, euh, je vais en reparler tout à l'heure, ça me permet comme ça de... nous permet en tout cas de payer tout ce qui était des frais qu'on avançait de notre poche, si un jour il faut racheter du matos, euh, on le fera aussi comme ça, mais pour l'instant, là, côté matos, contrairement aux apparences, on est bon Hein, le micro, c'est pas le problème, c'est celui qui s'en sert, <rire> qui pose problème, mais... On est bon du point de vue du matos, là, pour l'instant, a priori... Donc euh, voilà, euh, et puis alors évidemment, ben le dernier pente de tout ça, c'était de nous payer, nous, nous faire payer, nous, par l'association, donc comme je vous avais dit, hein, le but c'est pas de partager en deux l'argent qui rentre chaque mois, et de le couper en deux, c'est pas comme ça que ça marche, justement parce qu'on a choisi le fonctionnement associatif, c'est l'association qui euh, nous rémunère, on lui facture les vidéos, chaque fois qu'on en sort une, ce qui fait que du coup il y a des engagements, par exemple, pour être payé sur une vidéo, moi, il faut que je fasse les sous-titres aussi, avant la sortie, sinon je ne suis pas payé, donc ça m'oblige à les faire, et c'est très bien euh, Et Par ailleurs, je suis en train d'essayer de rattraper le sous-titrage sur les vieilles vidéos, euh, et je me ferai payer pour ça aussi, parce que c'est beaucoup de travail, le sous-titrage, mais du coup, euh, ça me motive à le faire, donc c'est très bien, puis ça me force à revoir les vieilles vidéos, et à me plonger dedans, ce que pendant longtemps j'ai pas pu faire, et à voir un peu comment j'ai évolué, donc c'est un travail intéressant Donc... Euh, bah ben, on peut faire tout ça, alors on a longtemps galéré en fait, puisqu'on a pu être payé pour nos vidéos de 2021, que euh, en mars, je crois, dernier, euh, parce que l'Ursaf euh, ne répondait pas en fait à la demande de l'association de création de compte, euh, c'était même pas du tout un, un refus ou quoi, c'était juste euh, les méandres de l'Ursaf, euh, et puis finalement ça a été débloqué d'un coup, et du coup euh, notre trésorière, que je remercie 15 000 fois, euh, a pu nous, nous verser ses sous, et ça nous a donné euh, une bouffée d'air, donc comme je vous l'avais dit, euh, Manon et moi, on est payés à égalité, hein, euh, égalité stricte, sauf dans un cas euh, qui concerne les interviews, parce que sur les interviews, j'ai constaté que personnellement, enfin pour l'instant on en a fait qu'une, mais personnellement je travaille quand même moins qu'elle, je fais le sous-titrage et juste la, la présentation de l'interview, alors qu'elle, pour elle, le montage, c'est le même taf que sur une vidéo classique, du coup je prends moitié par rapport à elle sur ces vidéos-là mais autrement, pour tout le reste, on est payé pareil, euh, sauf quand il euh, y en a qu'un de nous deux qui bosse, euh, moi pour le sous-titrage par exemple, même si pour l'instant j'en ai pas encore facturé, et elle, elle a refait deux vignettes sur des vidéos très importantes, euh, l'histoire peut-elle être neutre et existe-t-il une histoire officielle qui avait des vignettes très moches, et elle en a fait des superbes pour essayer de les rendre un peu plus visibles ces vidéos, parce que pour moi c'est vraiment deux vidéos qui sont un peu centrales dans le, la ligne éditoriale de la chaîne. Donc voilà, euh, on a fait tout ça, donc vous pourrez retrouver sur le site un bilan un peu plus détaillé, euh, si ça vous intéresse, savoir combien on se fait par vidéo du coup, sauf pour les courtes, je crois que pour la, la première le premier épisode de la série sur la restauration, on s'est fait payer beaucoup moins que sur les autres, euh, peut-être à tort d'ailleurs, parce que je jugeais qu'il était vraiment plus court, mais autrement, sur les vidéos classiques, on est à 800 euros bruts chacun, et sur les vidéos de plus d'une heure, on est à 1000 bruts euh, chacun. Euh c'est pas sûr qu'on puisse tenir cette cadence éternellement avec les revenus actuels, par exemple, on pourrait clairement pas sortir une vidéo à 1000 euros chaque mois euh, pendant euh, X mois, euh, ça, clairement, pour l'instant, on n'a pas le revenu nécessaire, mais, euh, n'hésitez ben, pas à continuer à nous donner, en tout cas, vous nous garantirez cette stabilité, et le fait qu'on puisse continuer à se financer par nos vidéos, et euh, bon, pour l'instant, on n'en est pas encore à pouvoir euh, garantir euh, un loyer ou des choses comme ça, mais au moins, euh, on n'est pas un poids pour nos proches euh, désormais, ce qui, ce qui est déjà une bonne chose Donc voilà, ça c'est euh, vraiment quelque chose sur lequel on, on vous remercie évidemment, du fond du cœur à tous ceux qui donnent, euh, que vous fassiez des petits dons ou des gros dons, euh, clairement, euh, au début il y avait des gens qui me disaient euh, moi je peux donner qu'un euro par mois, euh, je suis désolé, et tout ça, mais en fait c'est génial, parce que d'une certaine manière, il vaut mieux 100 personnes qui nous donnent 1 euro qu'une qui nous donne 100 euros, parce que si sur les 100 personnes il y en a 10 qui peuvent plus donner au bout d'un mois, et eh ben il nous reste quand même 90 euros, alors que si la personne qui nous a donné 100 euros chaque mois elle arrête, et eh ben il y a 100 euros qui sortent de la trésorerie d'un coup euh, sur notre budget. Donc n'allez pas croire que vos petits dons sont inutiles, au contraire, c'est ce qui permet de construire sur la durée, et donc c'est super important et euh, vraiment, on vous est euh, super super reconnaissant Et donc le dernier petit point, euh, certains l'auront remarqué, j'ai quitté Twitter il y a quelques temps, euh, pour préserver ma santé mentale, et puis, euh, accessoirement, ça m'a fait littéralement gagner 3 heures de temps libre par jour euh, Vraiment, pour de vrai, c'est dingue J'étais accro à cette merde, et pas pour y faire des trucs intelligents en plus, donc euh, ça contribue à faire que je je me conforte dans une démarche que j'avais initiée il y a un peu plus d'un an, euh, qui est de reprendre un peu le contrôle de la façon dont je communique avec vous, et donc pour moi, mon instrument de contrôle principal maintenant, c'est une newsletter mensuelle, je la publie à la fin de chaque mois, sauf quand j'oublie, et je la publie au début du mois suivant. Euh, dans cette newsletter, je vous parle de ce que j'ai fait, que ce soit les choses qui ont été publiées ou les projets qui sont en cours, euh, je vous donne des conseils de lecture, des choses comme ça, pour euh, bah, quand même continuer à garder un petit lien avec vous, et donc, euh, ben bah voilà, euh, n'hésitez pas à vous abonner, euh, quand j'ai quitté Twitter, vous avez été, je crois, 300 ou 400 à rejoindre en plus des précédents, ce qui fait que maintenant, d'ailleurs, ben bah, heureusement qu'on a l'association derrière qui la paye, la newsletter, parce que... pour pouvoir envoyer à plus de 1000 personnes, il faut payer l'abonnement, et j'aurais pas pu le payer de ma poche Donc euh, ça sert aussi à ça, vos dons, et c'est vraiment génial Donc je vous remercie, et puis ben, je vous le rappelle, le Titanic, de l'histoire au mythe. Euh, je pense que c'est euh, le truc dont je serai le plus fier euh, de toute ma vie, enfin, désolé si un jour j'ai des gosses et qu'ils tombent sur la vidéo, euh, peut-être que depuis je serai plus fier d'autre chose, mais pour l'instant, en tout cas, euh, clairement, c'est mon achievement number one Voilà Salut